Couny raconte également à Twinkle qu'il a risqué sa vie par amour pour elle. Le combat pour l'amour Thierry a dit moi je trouve cela vraiment étrange tout le monde est focalisé sur cette pauvre tu y gagnes malgré le fait que ma vie est la gagnante. C'est de Twinkle qu'on parlait il est incroyable comment ils obtiennent toute cette attention même quand elle a gardé. Twinkle dit à Couny tu as risque de te noyer en essayant de sortir de sa piscine. Et Kouni lui démène de pourquoi elle fait ça. Pourquoi tu fais ça J'ai fait ça pour aider Maï à gagner. Et Kouni dit et moi j'ai fait ça pour toi Twinkle. Kouni tu as fait tout ça pour moi. Personne ne m'a jamais fait me sentir aussi spécial. Tu es le meilleur Kouni tu es incroyable. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes, partager, Commentez et likez chaque vidéo de la chaîne. Merci. Rendez-vous pour une autre vidéo. Au revoir mes amours.